Bienvenue à Niort, ville qui assure des Deux-Sèvres. C'est chiens de garde. Ces nymphes, mais à Niort, il y a aussi le donjon. Je sens que ça va être galère pour le prendre d'assaut. Regarde, c'est pas mal, ils nous ont fait une petite maquette pour voir les projets d'agrandissement. Eh bien, dis donc, on va y avoir de la construction. Non, non, non, non, non, Sam, il ne s'agit pas du projet urbain de la ville de Niort. Là, il s'agit d'une maquette qui présente la topographie historique du donjon et de son environnement du Moyen-Âge à notre ère contemporaine. Bonjour Laurence. Bonjour Sam. Tu es directrice et conservatrice du patrimoine de la communauté d'agglomération de Niort, c'est ça C'est ça. Alors dis-moi, il y a quoi à voir au donjon Énormément de choses, surtout une exposition permanente qui retrace la totalité du donjon, son histoire, son évolution. Puisque là, aujourd'hui, nous sommes à la fois dans un monument historique, mais nous sommes aussi dans un musée de France, donc qui a pour mission de conserver des œuvres et de diffuser. <truits> Niort était une ville prospère, une cité prospère grâce aux donjons. D'accord. Et j'imagine que tout ce que tu nous as dit là, on peut retrouver ça dans l'exposition permanente. On peut retrouver ça sur la totalité de la présentation de l'exposition permanente, mais également des grands monuments niortais qui sont encore aujourd'hui à la face de cette ville, qui dessinent la ville, que nous pouvons voir éventuellement sur la terrasse. Tu me montres Allez, on y va. Allez, viens, tu me suis. Jean-Marie va pouvoir poursuivre la visite avec toi de manière à montrer un petit peu toute cette évolution urbanistique de la ville de Niort. Donc je te dis à très vite. Merci Laurence pour cette petite visite historique et je te dis à bientôt. Merci à toi Sam. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Sam. Laurence m'a montré euh, le donjon sur la maquette avec tout son entourage, mais je t'avoue que là j'ai un peu du mal à me repérer. Tu m'expliques On va voir ça ensemble, euh, on va commencer par ici. Ouais. Là, alors du haut de ces 23 mètres, tu vois les entrepôts Oui. Et eh bien ça, c'est ce qui reste de l'ancienne usine bono L'ancienne usine bono qui était l'usine usine de Chamoiserie. Et derrière cette usine, eh bien, se trouve le troisième emplacement du port d'Agnor. Parce qu'en tout, il y a eu trois ports à Niort. On a qui continue, jusqu'en amont, jusqu'à Échiré, Tout au loin, tout au loin. D'accord. Et une autre église. Et une autre église. Et encore une autre église. Et encore une autre église. Et, Et encore... encore une autre église. Mais il n'y a que des églises à Nior. Et on a au moins quatre grandes, en tout cas. Waouh qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on peut visiter le donjon. Tout le temps. Je te remercie pour euh, ce petit panorama je et je prie. te dis à bientôt. À bientôt. Allez, nous on descend. Tu viens, tu fais attention aux marches. Bonjour Sabrina. Bonjour Sam. Jean-Marie qui m'envoie à toi pour me parler des animations. Très bien, tu es au bon endroit, puisqu'ici nous proposons des animations toute l'année pour les petits et pour les grands. D'accord, et là qu'est-ce qui se passe Alors là c'est un anniversaire au donjon, euh, pour les enfants de 6 à 10 ans, on se déguise et on passe euh, tout son après-midi ici. D'accord, et il y a d'autres activités qui sont proposées Oui, toute l'année pour euh, les enfants, pour les adultes, euh, visite guidée, animation. D'accord, tu me montres un petit peu ce qu'il y a à voir On y va Allez c'est parti, tu viens Je pense qu'on peut dire qu'on est dans une partie exposition, c'est ça Effectivement, comme ici c'est à la fois monument historique et musée, ici nous sommes devant les collections archéologiques. Et là c'est plus 1000 ans d'histoire, c'est 100 000 ans, de la préhistoire jusqu'au Gallo-Romain. Au niveau animation, pour faire découvrir tout ça au niveau des enfants, vous avez mis des outils en place Oui, ça marche pour les enfants et ça marche aussi pour les adultes. Ah, ce on sont peut, des grands on enfants. On peut exactement, les mêmes choses marchent, euh, notamment de toucher. C'est pourquoi on a créé des mallettes pédagogiques où il y a des vrais objets et des artefacts euh, pour mieux comprendre les bifaces, les haches. Et sortir des vitrines. Exactement. D'accord. écoute, Je te remercie, je vais continuer ma visite et je te dis à bientôt. À très bientôt. C'était une belle visite. Maintenant, je vais m'octroyer une petite pause. Et je vous retrouve bientôt sur yakoavoir.com pour un nouvel épisode.